C'était vraiment une, une aventure pour nous euh, de, de se retrouver devant la caméra. Mm -hmm. Alors euh, bon, eux ils ont l'habitude hein, de, de vraiment euh, filmer, mais nous mm -hmm. on n'a pas du tout l'habitude d'être filmés quoi. Il ouais. euh, y a des moments où tu, où tu, tu fais des mouvements répétitifs, il mm -hmm. y, y a le fait que tu dis tout le temps oui, oui, oui, oui, <rire> oui. et puis en fait ça apparaît sur toute mm -hmm. la caméra. Donc, c'est incroyable, euh, bah écoute euh, merci d'être venu, merci de nous me parler un, un tout petit peu d'agrotourisme on a été très euh, étonné vraiment de, de, de façon euh, très positive par euh, la spontanéité, et la, la ouais. flexibilité euh, d'agrotourisme euh, bah, c'est un peu genre on n'avait jamais trop osé vraiment aborder les grands acteurs parce qu'on mm -hmm. s'est dit euh, voilà tant qu'on n'a pas de plateforme, tant que le, le projet n'est pas financièrement durable mm -hmm. On, voilà, on n'osait pas trop. Donc euh, le fait que vous ayez accepté de, de collaborer dans le cadre de cet événement, ça nous a fait très plaisir. Et surtout, les membres qui ont, qui ont mm -hmm. répondu à l'appel, ouais. ben, euh, ils font. Alors, c est, c est les... alors ça, c'est tout cela, à droite là, tout ça c'est agrotourisme Ici, euh, oh là là, tellement beau la vue là. Ouais. Mais, en fait, ici il y avait plein d'animaux. Euh, là, euh, il y avait vraiment des, des, des gens super qui nous ont servi un apéro incroyable. Mmh. Après, il y a eu les, les trois membres ici autour de Nucernes. Il y avait aussi un autre qui, qui, qui avait demandé si on pouvait passer. Il y en a là qui nous ont contactés encore pendant l'événement. Ah, d'accord. Euh, oui. Voilà, on a entendu parler de, de, du tour que vous faites. Mmh. Et on pas, Désolé, on est déjà passé. Et puis, on n'a que trois équipes <rire> on a des mmh. ressources très limitées. Et puis ici, il bah, y a eu euh, en fait les, les, les parcs nationaux. Ouais. a okay. le parc national du, du Doux qui a participé euh, mm -hmm. à notre appel et qui est un peu comme, comme, comme vos établissements, ils ont joué mm -hmm. le jeu, ils ont dit euh, ouais, on vous propose des, des fair spots. Mm -hmm. et, et on en a ça. trois. Et puis, euh, oh. et puis voilà, ils étaient Et euh, voilà, donc on a l'équipe vélo qui a fait ça. Oh, ouais. Zut, comme ça. Okay. Euh, L'équipe euh, à pied qui a fait ça. Alors bien sûr qu'ils ouais. ont fait du transport public entre Quand même, ouais. <rire> oui, là et là, long. et puis après ils sont, allés, euh, ils sont allés à la cantine des Dents Blanches ici. Mmh. C'est vrai qu'on a un peu... <rire> voilà. on... C'est comme ça hein le Tessin ouais, c'est loin. Ouais. Hein <rire> oui, <ça fait> loin. <rire> puis on était vraiment motivés pour aller dans le, dans le coin <rire> le, plus, le plus éloigné je de la gamine. Euh, écouter un peu de, de romanche mm -hmm. et, et ouais donc c'était vraiment super pour nous et l'établissement agro-tourisme était très ouvert à, à nous raconter à leur, euh, leur implication, leur vécu, la façon dont ils, dont ils font l'agriculture mais la façon dont ils, dont ils accueillent des gens mm -hmm. aussi chez eux et euh, voilà on en a appris quelque chose sur l'agriculture en Suisse euh, donc vous êtes quand même finalement on vous connaissait comme un grand acteur mais vous êtes pas ouais, tant que ça hein. exactement vous faites un très bon travail de communication <rire> super sympa mais c'est vrai qu'on on n'est pas beaucoup vous parce que bah, en fait on a un directeur Monsieur Alan Spar qui est à Berne et après en fait on est répartis euh, entre trois antennes euh, régionales donc euh, une euh, pour qui s'occupe de la Suisse centrale euh, l'autre de la Suisse orientale et puis moi je suis l'antenne la, remonde, en fait. Ouais. Et puis autrement il bah, y a un comité aussi qui s'occupe de, de tout ce qui est décision stratégique et, et tout ça. Mais c'est vrai qu'au total, agritourisme, on est. ça fait 8 du comité, 9. On M17. est dans M17. Bah Comme nous, en fait. Ouais. du coup. Exactement. Et votre mandat principal, c'est la, la valorisation et la communication sur ce que font vos membres. Exactement. Ouais. Okay. exactement. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui vous plaît dans, dans le Swiss Fair Call Pourquoi Est-ce que c'est un événement qui, voilà, qui, qui match avec, euh, avec votre mandat non, En fait, ça rejoint exactement euh, les des valeurs en fait de l'agriculture suisse si on veut bien, c'est justement promouvoir les produits suisses, promouvoir le tourisme vert, le tourisme rural, donc ça a paru une évidence pour nous de, de participer à ce super projet. Ok, parce que vous avez aussi une plateforme qui, oui. euh, qui propose de, de la visibilité aux membres. Oui. Et donc pour nous c'était un soulagement de voir que, malgré le fait que on parle plateforme, mm -hmm. puis qu'on a envie de, de créer une plateforme. Ben, la nuance, ce fait qu'on qu ne fait pas de commission, qu'on veut créer une plateforme qui, qui puisse référencer des liens derrière des boutons de façon mm -hmm. euh, ben, vraiment customisée, et que finalement chacun des établissements puisse dire voilà, moi derrière le bouton book, euh, j'aimerais mettre la page d'agrotourisme, mm -hmm. parce que j'ai envie de me faire un booké par là, et puis c'est comme ça que j'ai organisé mon, mon processus de réservation. Et ben ça, c'était vraiment cool parce qu'on se dit ah, voilà, ils ont une plateforme, on a une plateforme, euh, ils ont les mêmes objectifs que nous, on, a, on avait tendance à penser qu'on va se marcher sur les plate voilà. ouais, bon, c'est En fait, c'est complémentaire. On arrive tous, euh, enfin, on veut tous aller vers la, le même, euh, même endroit et puis c'est juste différents canaux de, ouais, de, de communication qui arrivent finalement euh, au même endroit. C'est quoi, qu'est-ce que tu penses qui est la raison principale Pourquoi il euh, n'y a pas encore 100% de la population qui, qui fait de l'agro-tourisme Bon, il faut savoir que ça demande ben, de l'investissement de la part des agriculteurs qui sont déjà pas mal occupés euh, pour certains, qui ont des grands domaines et qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper encore en plus de leur travail, de tu penses qu'il n'y a pas, il y a en fait. pas beaucoup d'offres il euh, y a il pourrait y en avoir plus mais Et il y a plus mais... de demandes ou plus d'offres j'ai l'impression que pour l'instant on a ouais, on a plus de demandes que d'offres ok ouais. mais euh... ça va vers euh... l'amélioration enfin l'augmentation puisque les agriculteurs se rendent compte aussi que ben, l'agriculture a des moments difficiles, qu'il faut sans cesse se réorienter et puis euh, acquérir de, nouvelles, euh, de nouveaux moyens de revenus. Et puis ben, l'agritourisme, c'est un super moyen de justement euh, profiter de, de revenus sympas. Ah, ouais. Et de aussi rencontrer des gens, de pouvoir parler de leur métier. Euh, c'est vrai que c'est enrichissant pour tout le monde, je pense.